Le prix Jeunesse Sciences Poex et Laura Dufour, Amandine Guédou, c'est ça? Hugo Gonzalez, Blaise Mouriek, Carmine Oneto, Eullus, Roman Segura. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant toute chose, nous voudrions remercier le festival Cineo Horizontes de nous avoir accueillis. Nous voulons également remercier la professeure Madame Nadim qui nous a accompagnés. Et si elle pouvait monter sur scène, ça nous ferait très plaisir. Nous sommes ravis de représenter Sciences PoEX et de remettre. Un prix de 1000 euros au réalisateur du meilleur film du prix euh, du, du jeunesse. Les quatre films que nous avons visionnés nous ont touchés et nous ont transportés avec pour fil conducteur La Famille, un thème évocateur pour chacun d'entre nous. Les réalisateurs ont tous su nous captiver et nous amener à réfléchir sur des problématiques tant personnelles que sociétales. Il a pourtant fallu faire un choix. Pour son audace et sa manière spontanée d'aborder un sujet encore trop tabou de nos jours, le film que nous avons choisi a fait preuve d'originalité. La réalisation a en effet réussi à construire un pont entre deux mondes, celui de l'amour et celui de la raison. Enfin, c'est principalement la sincérité des acteurs qui nous a convaincus. Ainsi, El Ganador es. Carmen y Lola de Arancha et no lo sabía no sabía que podía optar a un premio gracias eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí por, por querer el cine español pero sobre todo quiero dar las gracias a la gran Magigós al amabilísimo y maravilloso Domingo y me hace especial ilusión porque es el premio de, de la juventud o sea, hablo de es una película que trata la homofobia y si la juventud Cree que, que se merece un premio, yo ya estoy más contenta que en Cannes, de verdad.